Bienvenue sur la songerie. Cette vidéo aujourd'hui a pour but d'atténuer, diminuer vos douleurs chroniques ou passagères. Cette hypnose plutôt rapide se déroule en 5 étapes. Et je vais décompter de 5 à 1 durant l'exercice. Et vous pourrez voir ou vous apercevoir que la douleur s'atténuera, diminuera. Alors commençons. 5. Pour ce premier chiffre, vous allez pouvoir prendre conscience de votre respiration. Voilà, ce que fait automatiquement votre inconscient, vous pouvez prendre conscience de votre expiration et de votre inspiration. Peut-être pourriez-vous sentir que l'air qui passe dans vos narines arrive à vos poumons peut-être plus frais que l'air qui sort de vos poumons. Cette chose que fait habituellement votre inconscient, vous pouvez en prendre conscience. Et alors que vous en prenez conscience, votre inconscience prend conscience que vous y prenez conscience. Mais alors que vous inspirez, que vous expirez, peut-être pouvez-vous fermer les yeux. Et à mesure que vos yeux se ferment, mais peut-être sont-ils déjà fermés, peu importe, vous pouvez relâcher les muscles de votre mâchoire. Et Peut-être même, vous pouvez relâcher la langue, la laisser flotter, Et alors que vous prenez conscience de cet exercice, vous pouvez entendre ce chiffre, le 4, comme le nombre de lettres de mon ami Jean. Mon ami Jean aime souvent se comparer à un verre d'eau, car comme le verre d'eau, il est composé à 70% d'eau. Même si un verre d'eau est rempli d'eau, le verre reste du verre et donc il n'est pas de l'eau. peut-être est-ce de l'eau entourée de verre. Il aime penser à son verre d'eau pour éteindre ses douleurs et retrouver ce bonheur, s'y rechercher. Il ferme les yeux, compte jusqu'à 3. Alors son verre d'eau. Il remonte le temps où l'eau était claire, comme son bonheur. Son verre est unique, comme chaque personne qui est unique. Comme tout le monde, il peut imaginer sa douleur et lui donner. Avec un peu d'entraînement, Jean a pris l'habitude de le faire inconsciemment, ce qui permet la satisfaction d'éteindre ses douleurs. Voilà. Parfois même de les disparaître à l'aide de son verre d'eau, alors qu'à deux reprises, il verse cette eau sur sa douleur, sur ses couleurs. Pour l'étendre, la faire disparaître, la léger. Comme vous le savez, Jean est comme tout le monde. Que cette histoire, cette métaphore, passe par vos oreilles, dans votre conscient et votre inconscient. Peut-être avez-vous compris que le 1 est ici présent, ici maintenant. Alors, progressivement, vous allez reprendre conscience de votre corps. Vous allez pouvoir ouvrir vos yeux à votre rythme. Et vous allez prendre conscience que, chaque inspiration et à chaque expiration, vous gagnez l'énergie nécessaire pour continuer cette magnifique journée. Je vous invite même à prendre une profonde et grande inspiration. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner pour que l'on se retrouve plus facilement.